La lune sera dans le bélier, votre septième maison. L'ambiance de la fin de semaine passée et de cette journée sera influencée par votre humeur. Alors essayez de ne pas ruiner cette fin de semaine et la journée de lundi pour tout le monde et surmonter les conflits ou les commentaires qui pourraient vous provoquer car vos relations seront testées. Profitez de dimanche, cette fin de semaine, pour vous reposer et vous ressourcer, et lundi, mettez-vous au travail et évitez les confrontations, car vous n'en sortirez pas gagnant. Mardi et mercredi, ainsi que jeudi pour le Québec, mardi PM, mercredi et jeudi pour l'Europe, la lune sera dans le taureau, votre huitième maison, une période teintée de beaucoup de nostalgie. Des souvenirs vous reviendront souvent, soit pour dessiner un léger sourire sur votre visage ou une petite tristesse. Un sentiment de culpabilité ou de regret pourrait aussi s'imposer. Si ce qui, ce, qui se passe, pardon, ce qui se passait dans le passé, donc on le laisse dans le passé, miser sur ce qui s'en vient et sur l'avenir. Revenir dans le passé n'aiderait personne. Vendredi et samedi, la lune sera dans les gémeaux, votre neuvième maison. Le soleil est toujours là, ainsi que votre gouverneur, Vénus. L'ambiance et l'humeur changeront à 180 degrés, et soudain, vous aurez une joie de vivre contagieuse. Vous voudrez sortir de votre zone de confort et rencontrer des nouvelles personnes. Votre spiritualité sera en éveil. Vous sentirez une belle harmonie entre vos sentiments et vos émotions ainsi que vos pensées et votre intellect. Une très belle énergie vous habite. Rajoutez beaucoup qui va rajouter beaucoup de charme à votre personnalité. Dimanche et lundi, la lune sera dans le cancer, votre dixième maison. Des défis se présenteront et vous vous sentirez un peu débordé. Et même si vous ne travaillez pas durant cette fin de semaine, ça a l'air que vous apportez votre boulot chez vous dans vos pensées. Quelque chose qui arrivait au travail durant la semaine vous trotte maintenant dans la tête et vous essayez de trouver soit une solution ou une sortie. Il pourrait s'agir d'un conflit avec un collègue ou un supérieur. Cela vous stresse et vous ne savez pas comment en sortir. Utilisez Dimanche pour vous reposer et vous ressourcer et vous allez dealer avec les problèmes du boulot au boulot.